Non, je ne me suis pas vacciné, Pourquoi mais parce que ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette crise? Quelle est cette maladie-là? On ne sait pas. Et puis, j'estime que les Gabonais aussi font leur effort pour soigner ça. Si c'est un, si une grippe, les Gabonais soignent ça. Et ce qui me choque, enfin, au plus haut point, c'est que, parlant d'une maladie, on ne donne pas la parole aux médecins qui sont formés pour ça, qui ont fait des études pour ça. Je suis tout à fait étonné de voir qu'à travers le monde, ce sont les personnalités politiques qui parlent de maladie. Et on n'écoute pas ce que disent les médecins. Est-ce que, moi, tout naturellement, moi, j'ai réuni les médecins. Je dis, on va se réunir. Bon, Vous allez nous dire notre attitude devant cela. À quel moment on a réuni nos médecins dont nous connaissons euh, leurs compétences, ils ne sont pas tous euh, petits médecins. À quel moment on leur a donné la parole? C'est eux qui sont formés pour ça. C'est eux qui savent ce que c'est une maladie, une épidémie. Et les possibilités de guérir ces maladies-là. Ben, on n'a pas ça. Alors, maintenant, dans le monde, on entend les, les disputes sur les vaccins. Mais quand même, le Gabonais n'est pas suffisamment intelligent. Depuis qu'on parle de cette maladie, on aurait fait la recherche. Nous aurions peut-être pu trouver un vaccin aussi à nous. Et peut-être que ça existe même chez certains médecins. Comment se fait-il que les médecins ne parlent pas Ça, le problème, ça veut dire pour moi, il y a anguille sous roche. Mais non, vous voyez, ils ne sont pas à la hauteur puisqu'ils n'en parlent pas. Et ça, c'est bien dit, les mesures, les mesures barrières, les mesures barrières. Ce C'est pas les mesures barrières qui soignent. On a vu ce qu'a fait l'autre à Madagascar, le président de Madagascar. Dont on m'a soufflé qu'il était, il avait du sang abonné. Mais pourquoi les autres n'ont pas fait comme lui Je ne sais pas pourquoi. Alors, personne ne sait ce qu'il faut faire. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on se réunit. <rire> Et puis, nécessairement, ensemble, on trouve ce qu'il faut faire. Ceux qui, ceux qui sont... Euh, je dis, ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer ça. Et puis alors, maintenant, on commence à entendre le bruit de scandale, les histoires d'argent, les gens qui allaient prendre de l'argent, les gens qui se remplissaient les poches. Mais c'est une honte. Avec tous ces gens qui sont morts, c'est parce que des gens voulaient se remplir les poches. Et c'est pour cela qu'on a interdit aux médecins de faire des réunions pour arriver à tel ou tel chose. Voilà, nous disons, nous pensons que c'est comme ça. Voici pour faire face à ça. Voici ce que nous proposons. Ni en France, ni ici, ni nulle part ailleurs. Pourquoi ça ne se fait pas? n'existe pas d'université. Arrimé aux besoins du Gabon. Ni université, ni enseignement. Tout ce que nous avons comme enseignement aujourd'hui, c'est pour être de bons fonctionnaires occidentaux. C'est pour développer la France, l'Angleterre, les États-Unis. Première chose. Deuxième chose, la réforme, vous le direz ce que je dis. C'est même pas une.. Ça, ça paraît tellement évident. Mais Quand même. Je vais à un bigou, parce que vous êtes un bigou. Je vais enseigner les enfants de bigou. Vous avez la première question que je vous ai posée. Est-ce que votre père a dit, le premier mot qu'il a adressé, c'est l'histoire. Pendant une année scolaire, je ne parle pas d'un bigou aux enfants. Je fais quoi Je fais de la diversion. Ce n'est même pas une éducation. Éducation, ça veut dire mettre quelqu'un dans une situation où il puisse développer toutes ses potentialités, avec son histoire. Vous n'avez pas vécu avec nos gens, nos traditions. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit Venons, nous allons nous entendre. Vous avez déjà entendu des vieux qui se lèvent pour dire Mais non, on, a, on ne veut pas de ça. On est pour ton appel ou on est contre ton appel. Quand on dit Venez, on va s'entendre. Mais on y va. Mais si on s'entend, on s'entend. Si on ne s'entend pas, on dit Bézézra la prochaine fois. Mais pourquoi rester raide Il faut quitter. Ça. La raideur n'est pas connue dans nos traditions. Nous savons que le monde est immense. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le monde que nous ne connaissons pas. Quelqu'un a donné une idée qui ne tue personne, on dit ben « bah oui, c'est l'idée, on va essayer de l'expérimenter, si elle peut nous permettre d'arranger certains problèmes. » Mais discutons. Pourquoi les gens qui, a priori, quand ils disent « non non, non, non, non, la, la paix est vraie, on a déjà fait ça, euh, beaucoup de machins, et ça n'a rien donné. » Alors tous les échecs qu'un être humain peut avoir dans la vie, parce que j'ai échoué pour telle chose, je ne veux plus faire ça. J'ai fait une plantation. Cette plantation n'a pas donné à manger parce que j'avais mal choisi le sol. Parce que je veux dire en ce moment-là, je ne veux plus faire les plantations. Si j'ai fait cette plantation qui était sur un mauvais sol. Bon, je vais faire une autre qui sera un sol sur un sol, mieux choisi, c'est tout. Mais ça ça c'est un truc, de, maintenant, ce que j'appelle, il y a la stratégie, dans l'action, euh, oui, oui, l'action a deux aspects, il y a l'aspect stratégique, ça veut dire, vous dites, voici ce que j'ai envie de faire, et puis il y a la tactique, ça veut dire, voilà, je vais suivre telles étapes, voici comment. C'est ça, c'est tout le problème. Disons, il y a, y, a y a un problème à résoudre. La tactique, c'est quoi Disons, Nous voulons apporter des solutions pour que les gens puissent discuter ensemble, pour que notre pays marche bien. Voilà, c'est la, la stratégie. Maintenant, la tactique. Nous commençons par quoi Comment nous allons commencer Est-ce qu'il faut se retrouver tout le monde Est-ce qu'il faut d'abord se retrouver un petit groupe C'est ce que j'appelle la tactique. Il faut adopter une tactique. Si on estime que la tactique, c'est que chacun aille consulter d'abord son parti, et d'ailleurs, tout naturellement, quand on dit on va avoir une réunion générale, un chef de parti raisonnable, qui correspond à notre tradition, automatiquement appelle ses collaborateurs pour dire, nous avons entendu dire ça. Il peut même dire que lui n'est pas d'accord. Il peut dire, vous, bon, j'ai entendu dire ça, mais vous... Qu'est-ce qu'on qu qu pense Qu'est-ce qu'on en pense Parce qu'on peut me poser la question à la télévision ou à la radio qu'est-ce que vous pensez de cette chose Il faut que je puisse donner une opinion qui corresponde un peu à votre sentiment. C'est ça, c'est ces affaires de tactique. On parle de retraite politique. Moi, je n'ai jamais parlé de retraite politique. Dire à des collaborateurs qui ont travaillé avec moi, leur dit que voilà, j'ai fait assez de temps, maintenant je prends mes distances pour laisser aux autres la possibilité de montrer leur savoir-faire. On parle de retraite politique. Dans un, un village, Nzebi, ou fan ou Komi, avez-vous entendu des notables dire « nous avons pris notre retraite » Pourquoi prenez-vous des concepts qui n'existent pas chez vous Je suis là, j'ai dit, bon, à la partie, partie politique, depuis 82, je fais de l'agitation, de 82 à 1000, euh, de, euh, 2017, ça ne fait pas beaucoup de temps, ça Alors, quand les gens durent, vous dites, ils sont trop longtemps J'estimais je, déjà que j'étais resté, déjà trop longtemps, je me tiens il faut prendre les, les distances pour avoir une, une autre perception des choses que je dois donner à ceux qui me succèdent, que je dois donner au pays et à mes amis. C'est tout. Quand vous êtes en politique, vous n'avez pas le temps pour vos amis, mais il faut maintenant dire, il voilà, faut que je donne un temps à mes amis pour cela, il ne faudrait pas que je sois soumis à des horaires qui m'empêchent de recevoir tranquille mes amis. Mais je suis satisfait du mot d'élection parce qu'on l'a choisi. On est arrivé à un moment, pendant un congrès, que les quatre candidats qui étaient là, chacun disait « Je ne veux pas laisser la place aux autres, moi je vais aller jusqu'au bout. » On Bon, allez jusqu'au bout, vous restez, chacun fera une année, puisque vous avez un mandat. » De 4 ans, chacun fera un, un, un an. Il ne s'agit pas de. On n'a rien inventé. Les choses se sont présentées comme ça. Un être adulte, c'est celui qui sait s'adapter aux circonstances présentes. Alors, si on avait dit voilà, puisqu'on n'a jamais entendu, entendu parler de 4 quatre, quatre présidents pour 4 ans, on veut, ne on veut absolument un, hein, on, on serait peut-être arrivé à une explosion du parti. C'est ça, nos ancêtres, ce sont les gens qui savaient s'adapter à des situations. Ce n'est pas la règle qui change le monde, mais c'est le monde qui change la règle. Ah, ah non, ça c'est absolument exclu. Moi, je ne vais pas en avant puis je retourne. Je vais... Quand j'ai pris une direction, je prends une direction. Ceux qui sont restés, je dis, vous vous débrouillez si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça, c'est votre affaire. Bon, éventuellement, je peux donner des conseils. Je dis la, la, la situation où je me trouve. Mais je peux donner des conseils à n'importe qui qui me les demande. Vous devez savoir, vous le savez, que j'ai des relations amicales avec tous les partis politiques.